On a ça. J'ai ça aussi. Bah, J'ai encore un truc ici. J'ai encore un ticket là. Ah, là. ah bah oui, il y a aussi, il faut que je place dans les factures là-dedans. Ok. J'ai la calculatrice. Et ben, bah, c'est parti. Donc, on a celui-ci. Euh, je vous les écris aussi. Ça serait peut-être mieux. Voilà. Mais, ah, c'est Pas pratique, non, c'est pas pratique. Ah, tu es avec moi, c'est vrai. Bonjour, je suis Emmanuel Trégaro et je coach et j'accompagne les entrepreneurs novices en informatique sur l'utilisation de ces outils dans leur quotidien professionnel. Aujourd'hui, je voudrais te montrer comment ne pas perdre son temps Voilà. à faire ses comptes simplement. Lorsque j'interviens auprès de mes clients, lorsque j'interviens sur, par exemple, Microsoft, Excel, le tableur, eh ben, ils sont bien en peine de pouvoir faire un tableau de bord rapidement. Donc, Pour les aider, j'ai mis à disposition un fichier récapitulatif de leur budget. Pour t'aider, toi aussi, je voudrais t'en faire bénéficier. Mais avant, ben, si tu veux, abonne-toi et clique sur la clochette. C'est les... fait Parfait nous allons passer de l'autre côté de la caméra parce que je filme mon écran pour te montrer ce que tu vas obtenir. C'est parti Bonjour, je vais pouvoir te montrer ce que tu vas recevoir dans ton prochain email. Donc, Il s'agit d'un budget mensuel automatique fait sous Excel où nous avons trois onglets, le résumé, le revenu mensuel et les dépenses euh, mensuelles. Donc, sur le résumé, il y aura le total de ce que tu as dépensé, de ce que tu as euh, comme revenu. Dans les revenus mensuels, donc ici, nous avons par exemple le revenu numéro 1 qui est à 2500 euros. Euh, je peux le mettre par exemple à 3000 tout simplement. Je valide et euh, lorsqu'on revient sur le résumé, le voilà, on a vu euh, effectivement euh, la barre remonter. On a donc un budget maintenant de 4250. Si on revient sur les revenus mensuels, on a bien 4500, 4250, ce qui a été bien dans le, dans le résultat. Si je n'ai plus de revenus ici sur euh, cette, euh, ce montant-là, je vais le supprimer. Donc on n'aura plus que 4000 de revenus. Ici, je vais supprimer ici. Et lorsque je reviens, voilà, on arrive bien à 4000 Donc le, le, le calcul se fait bien de manière automatique, comme je l'ai signalé. Euh, ici, on a les, démon les dépenses mensuelles. Il y a déjà des euh, informations qui sont euh, prêts à l'emploi. Donc euh, par exemple, location prêt immobilier, électricité, gaz, téléphone, portable, etc. etc. Voilà. Euh, on pourra ajouter des des lignes si on veut, on n'a plus qu'à taper son texte euh, sous le mot divers, mettre le montant, il va se mettre automatiquement euh, à la suite, et le calcul se fera euh, de la même manière, de manière dite automatique. Euh, si ici, par exemple, je n'ai plus mon, ma location un prêt immobilier on avait un résumé 2336 donc, de dépenses ici, je vais enlever euh, les 800 euros, par exemple, je vais mettre tout à zéro, si je fais 0, je rentre, et ici... On a bien, voilà, euh, le, les dépenses qui sont bien qui ont bien bougé. Je n'ai rien fait d'autre. Tout est automatique. Donc, nous avons le fameux budget mensuel automatique que tu reçois dans ton prochain mail dès que tu as mis ton, euh, ton email dans, euh, dans, dans la case à cet effet. Voilà, à bientôt. Au revoir. Après cette démonstration, si tu le souhaites, tu n'as qu'à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour obtenir le fichier. Si tu trouveras aussi d'autres liens qui peuvent te servir, dont on travaille. Allez à bientôt Au revoir. Alors on fait les calculs. Euh, ça. J'ai encore ça. J'ai encore tout un classeur. Ok, j'ai l'ordinateur. J'ai la calculatrice. Euh, ça marche ça. Pas terrible. Non, ça n'a pas, pas l'air de fonctionner. Ben voilà, j'ai un beau bon calculateur. Là. On va peut-être utiliser.